Tu vas un peu nous raconter les coulisses de, de toute ton œuvre, jusqu'à maintenant. Donc, l'idée, c'est de parcourir un peu le, le chemin de... de vie, finalement, un chemin de vie, un chemin de création. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment, quand et où tout cela a-t-il commencé Oui, donc en fait, quand j'étais enfant, je crois que j'étais déjà très sensibilisé par les couleurs. Ma, ma mère peignait, donc il y avait plein de tableaux à la maison. Et puis euh, j'ai découvert dans des livres d'enfants, euh, euh, très tôt, à 8 ans, euh, les reproductions d'art moderne. Kandinsky, Pollock, Mondrian, Warhol, Picasso, etc. Euh, donc ça m'a touché. Donc je me suis dit que ouais, j'avais envie de peindre, je, je me voyais peindre plus tard. Et puis, euh, j'ai découvert la bande dessinée aussi, euh, assez jeune. Euh, disons la bande dessinée que j'appellerais un peu picturale. Par exemple, Philippe Dourier, j'ai découvert à 10 ans. Et quand j'étais adolescent, euh, je m'intéressais aux revues comme Métal hurlant, Charlie Mansuel. Et j'ai ai beaucoup aimé euh, beaucoup d'auteurs qui n'ont peut-être pas eu, fait des ventes comme Astérix, mais qui pour moi sont des génies comme Alex Barbier ou Pascal Drouillet qui sont des, des, des, des gens qui travaillent dans la bande dessinée, ou bazooka c'est-à-dire dans l'édition, mais qui font vraiment un travail pictural, parce que quand on pense bande dessinée, euh, bon, on appelle les romans graphiques, et les gens vont dire « tiens, on achète une BD, il y a une histoire, etc. » Mais et c'est comme quand je vais au cinéma, moi je ne m'intéresse pas trop à l'histoire, j'ai envie de rentrer dans un univers. Donc des gens comme Moebius, Coyton, etc., et, et, ils créent des univers, et c'est ça qui m'a intéressé et donc finalement, euh, j'avais deux passions, c'était la peinture et la bande dessinée. Quand je faisais de la bande dessinée à la maison, et puis quand je suis rentré aux arts, je voulais faire de la bande dessinée, puis je suis tombé sur un prof de bande dessinée, donc j'ai fait de la peinture. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il m'a fallu 22 ans pour me remettre à la BD en 2004. Euh, après 20 ans dans l'art contemporain, où finalement, à l'art contemporain au bout d'un moment les vernissages les expos je me suis dit que finalement je sais, je sais pas si j'aimais tant que ça d'exposer de planter des clous dans des murs et tout ça et qu'en fin de compte c'était vraiment l'objet imprimé le livre qui me faisait palpiter d'accord alors si tu veux parler un petit peu quand même de cette période euh, c'est la période avant les livres avant 2004 beaucoup de choses quand même euh, notamment dans les Ardennes, puisque finalement euh, hein, l'hôtel de Rive certains se souviennent l'existence de ce lieu qui, qui était important hein, parce que c'était quand même un, un endroit où on rencontrait beaucoup d'artistes à la fois plasticiens peintres et auteurs alors toi t'as bien connu ça ben oui et je... en fait c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup à l'écriture et ouais. à la poésie Bon, euh, C'est vrai que par euh, l'Hôtelbury des Coquelets, ça a permis de. Mais avant Jean-Marie Sidaner et, et le musée Rimbaud, parce que j'avais illustré un livre de Jean-Marie Sidaner en 1989. Et là, s'il est le décédé trois ans plus tard. Et euh, après, l'Hôtelbury, j'ai rencontré Jean-Marie Reagan, puis dans le Pilouer, beaucoup d'auteurs. Et je continue à travailler avec des auteurs, puisque dans le dernier livre, il y a la poétesse Hélène Tirtoff, qui est quelqu'un qui. Euh, <coughs> écrit euh, entre Luxembourg et la région parisienne. Euh, et puis, dans mes deux précédents livres, une collaboration avec Xavier Serrano, qui est un auteur de Nice. Euh, J'ai aussi des postes faces de Jean-Pierre Hathaway dans La Ligne Rose, de Pierre Sterks. Donc Pierre Sterks, c'est le critique d'art qui a enseigné l'histoire de l'art à et qui a décédé récemment. Et par Pierre Sterks et David Rosenberg, qui a participé à l'Exposition Vraoum à Maison Rouge à Paris en 2009. Donc en fait, moi j'étais un peu euh, à la fois dans les Ardennes et puis aussi j'ai eu mes périodes où j'ai bougé. Euh, j'étais en Afrique, mm -hmm. j'étais à Marseille, ah oui. cinq ans à Bruxelles. Mm -hmm. Puis finalement je suis revenu dans la vallée. Là maintenant j'habite Colmé et j'ai transformé ma maison en musée. Mm -hmm. Donc il y a eu une page dans une semaine en Ardennes que vous pourrez découvrir. Et donc euh, si vous voulez euh, visiter ma maison. Euh... Donc le principe c'est qu'au lieu de. Ben, par exemple, je fais une œuvre sur une page dans un livre, je fais une œuvre sur un tableau. Ben, là c'est ma maison qui est le, le réceptacle de l'œuvre, et en tant que c'est du, du, du sol au plafond, mmh. il y en a partout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vu mon expo au musée Rimbaud, j'avais fait une installation assez monumentale, mais là c'est la même chose mais dans toute ma maison. Mmh. Donc, euh, voilà, vous m'envoyez un email, c'est plus simple pour me joindre que le téléphone, et puis... Ah oui, je confirme. <rire> c'est pas top pour Non, email. Euh, si on parle un peu de, de ce que tu fais justement, si on entre un peu dans, dans, dans l'univers, euh, quelles ont été euh, justement euh, euh, les premières bases les premiers, euh, Parce que finalement tu as eu plusieurs époques entre guillemets. Mm -hmm. Alors que, comment comment ça s'est passé cette évolution pour arriver euh, à ce dernier livre-là euh, Par exemple, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai commencé à la Reims, et après à Sergi Pontoise, et à Sergi Pontoise je travaillais des couteaux, je, je, en fait le, la peinture, c'était comme un terrain de jeu et en fait, je travaillais beaucoup la saturation. Je pense que la saturation, c'est quelque chose qui est assez. Euh, peut-être la saturation en peinture. Non, mmh. non. Ah, je pensais que tout. Ah, je crois que tu posais la question. Non mais, oui, oui, oui, oui, oui. mais c'est intéressant. Oui. Oui, oui, oui. Mais, en fait, euh, je travaillais par couche. Oui. Donc là, bon, ouais, là c'est <rire> la cinquième couche. Bon. Mais mm -hmm. je, je, je travaillais par, euh, par couche, je, je raclais la peinture. Je, je faisais des couches, etc. Et c'était très saturé au niveau des couleurs. Un petit peu comme la couverture là, qui est très saturée dans les rouges. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a des artistes qui travaillent dans la sobriété. Alors que moi, c'est plutôt du c'est plutôt, euh, les pages sont, euh, enfin vous voyez, il y a des couleurs partout, des, des graphismes partout, enfin, vous voyez les couvertures, c'est, voilà. Et donc, euh, au niveau de ce que je travaille, je travaille beaucoup les collages, donc l'installation Musée Rimbourg en 2007, c'est des collages, mais c'est ce que j'ai fait dans ma maison. Donc je travaille avec des, des modules de 10 par 20, donc comme j'ai passé un an en Afrique, puis après je, je suis retourné voyager en Afrique pendant 5 ans, dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, mais que maintenant, j'ai juste besoin de la matangue, tissu quartier africain de Bruxelles, et j'adore les tissus africains, et je, mm -hmm. je fais des collages avec les tissus africains. Parce que pour moi, les tissus africains, c'est un petit peu la bande dessinée africaine. Ça apprend beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais je fais aussi des collages à base de bande dessinée. Je découpe directement dans la matière de bande dessinée. Donc je suis quelqu'un qui recycle, en fait. Mm -hmm. Et pour mes livres, par exemple, mm -hmm. je vais vous, vous dire une technique que je fais. Bon. Vous voyez un cinéaste qui fait des rushs. C'est-à-dire qu'il va filmer... Et puis après, il va faire un montage. Mais je fais la même chose avec mes livres. C'est-à-dire par exemple, vous avez un livre, il fait une centaine de pages. Mais en fait, j'en ai dessiné deux fois plus. Et puis après, j'ai fait mon montage. Donc, j'utilise jamais de papier à créer, jamais de papier, de crayon à papier, jamais de gomme. C'est directement au feutre ou directement à la peinture. Et quand c'est à la peinture, on peut recouvrir, mais quand c'est au feutre... Voilà. Donc, les, les, les, les planches qui sont mauvaises, elles sont juste éliminées, quoi. Et au niveau littéraire, j'aime bien le cut-up. Le cut-up, c'est une technique... Euh, mm -hmm. Donc, dans la, la Big Manchand, Brian Geising, qui a, qui a inventé cette technique avec euh, William S. Burroughs, mm -hmm. qui a écrit des chefs dœuvre comme le Festin nu*. Donc, c'est prendre, des, prendre des, des textes, des écritures, et couper dedans, et recréer des sens comme ça. Mm -hmm. Et donc, en fait, je me suis amusé, par exemple, dans La Ligne Rose, à utiliser des classiques de la bande dessinée, des comics strip américains euh, des bandes dessinées franco-belges, etc., et de prendre des, des phrases je les sors de leur contexte, mm -hmm. je les ramène dans autre chose et ça donne euh, des effets d'absurdité. Mais je vais mélanger ça avec, par exemple, Philip Lanswick de James Joyce. Mm -hmm. Et donc, ça, je crée aussi une matière poétique. Donc, ce qui fait que j'aime bien travailler des poètes, mais j'aime bien aussi, enfin, dans certains livres, je me suis amusé aussi à travailler l'écriture. Mm -hmm. Mais, euh, mais je, voilà, après, ça sera aussi dans les projets. Que ça sera, voilà. On va <rire> Et justement, euh, quand on regarde les, les différentes couvertures, il y a peut-être quelque chose de psychédélique qui vient oui. ressortir. Oui. Mais je pense, que, je pense que tu vas au-delà du psychédélique. Le psychédélique, oui. c'est peut-être l'impression que nous, on en a. Oui. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'aspect mystique aussi de ton travail Parce oui. que je sais qu'il y a une grande période où c'était le tarot. Ah oui, oui. Alors... Mais en fait, j'ai plein de périodes et ça se chevauche. Mais ça oui. veut les, les, dire qu'à un moment donné, je vais être à fond dans quelque chose. Oui. Après, je vais être à fond d'autre choses mais en fait, je ne perds jamais le fil. C'est comme une spirale, c'est comme un change de mmh. Donc, en fait, dès quand j'étais étudiant à sergi il, il y a des étudiants qui sont devenus des stars, en fait. Il y a des gens qui sont devenus célèbres, quoi, mmh. Mais moi, je n'avais pas l'idée de faire une carrière. Pour moi, en fait, l'art, c'était un, un, un moyen. Mmh. La peinture, c'était un prisme. Et donc, au fond, c'est une recherche spirituelle. C'est vrai que j'ai. Donc, au niveau du, psychédélique, du psychédélisme, c'est vrai que j'ai aussi une démarche chamanique donc je... comment... Euh, le, le tarot aussi bon, parce que bon il y a plein de choses hein, le, le tarot je l'ai découvert en 94 et dans début je découvrais vraiment, c'est la première fois que je voyais ça je me suis dit c'est quoi ça et j'ai voulu creuser et donc euh, je continue à creuser mais ça m'a amené euh, sur le calendriers Maillard et puis ça m'amène euh, maintenant je, je lis énormément et je prépare des conférences mais aussi une bande dessinée euh, je dirais qui ou euh, en fait, je, je, je à un scénario de bande dessinée mmh. voilà. voilà, voilà. d'accord euh... donc du coup mmh. on n'a pas vraiment répondu à la question hein, mais je vous on... propose la première non, chose, non, mais parce qu'il fait des, des contours, faut le suivre. Donc l'idée, c'était, est-ce que tu peux nous redire justement les différentes époques, comment elles s'enchaînent, après toi, pour, pour, pour comment elles se nourrissent oui, donc. Oui. Pour oui. que je je euh, balancé le tarot, tout ça, euh, ouais. oui. euh, Donc j'ai commencé à exposer, à peindre et à exposer en 84. 1984. Euh, donc les années en 4 sont importantes et 2004 c'est l'année où j'ai j'ai fait des dessins qui étaient bande dessinés, qui étaient un style bande dessinée, qu'on qu verra là, en noir et blanc, et euh, j'ai trouvé presque aussitôt un éditeur en Belgique. Alors que pendant 20 ans où je faisais de la peinture, j'ai jamais trouvé une galerie, parce que le rêve d'un artiste, c'est de trouver une galerie, de vendre et puis d'avoir une vie pénale, mais c'est pas si simple. Euh, donc j'ai fait des installations, comme dans ma maison, comme au musée Rimbourg. Euh, les performances, alors les performances, ça date de 2004. En 2004, c'est une année importante, j'ai créé un personnage qui s'appelle Nuit, c'est euh, J'avais créé aussi une association qui s'appelle Babylon certains s'en rappellent. Donc, hein. euh, et donc, euh, ben, le fait d'avoir un pseudonyme, ça permettait aussi de sortir un peu de l'ego. Il y avait l'idée aussi de travailler en groupe. Donc, j'avais envie de sortir de la, de la solitude de l'atelier. En fait, je trouvais ça ingrat d'être pendant 20 ans d'être peintre dans l'atelier, d'avoir juste le moment du vernissage, puis après de se retrouver à, à nouveau à la solitude. Je me suis dit, les gens qui sont dans le spectacle, c'est bien. Donc la performance, ça permet de créer des choses. Et donc mon personnage, en fait, crée des protocoles avec d'autres artistes, où en fait on peut travailler le body painting, on peut travailler la vidéo, la photo. Euh, ça a donné des bandes dessinées. Donc il y a des vidéos, etc. Euh, et en fait, le personnage, c'est un fil conducteur dans tous mes livres. On peut parler un peu de ce personnage, comment il se présente, euh... d'où il vient exactement. <rire> Alors le, le, le personnage, en fait, c'est euh, est un candidat. En fait, moi, ouais. il, y a, il y a un mythe qui est important, enfin, il y a deux mythes fondateurs dans mon travail. C'est Adam et Eve, le paradis terrestre, et les Indiens. Donc, en fait, euh, moi, je suis un Ardennais, donc je suis dans la nature. Et, en fait, euh, je te disais tout à l'heure que je... J'avais aussi une démarche chamanique, c'est-à-dire c'est l'idée de vivre en tribu. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, à un moment donné, euh, euh, tout est superflu. Donc, finalement, le personnage, il est nu parce que en fait, il, il, il naît et en fait, il n'y a plus aucun code. En fait, il n'y a plus le code social, etc. Donc, il arrive dans le monde de l'art et en fait, chaque personne peut le nourrir. Par exemple, euh, euh, artistiquement parlant, euh, en le peignant, etc. Et donc, en fait, les, les, les bandes dessinées racontent cette histoire-là. Euh... Je pense que oui, retourner vers la simplicité, c'est-à-dire la forêt, la, la milité, la vie en tribu, euh, les rituels, chanter, danser, etc., ça ne peut pas nous faire de mal. Et, bah, et la tête, Le masque, masque d'éléphant, c'était l'idée du pseudonyme, de l'anonymat. Le masque d'éléphant, il est arrivé comme ça sans que je l'intellectualise. <coughs> voilà. Pourquoi pas J'ai des anecdotes. Il y a un ami sur Facebook qui m'a recontacté. Il s'appelle Thierry Mitton, il habite 20 ans au Québec. Mm -hmm. Et quand on avait 20 ans, il me disait Ah, j'ai vu un, un mec avec un masque d'éléphant, c'était Fondard. On m'a dit ça. Ah, bah. Et ça m'est resté. Voilà. C'est-à-dire, bon, des fois, les choses peuvent être. C'est euh, un petit, petit rien qui... Voilà. qui déclenche. Alors, 30 le... ans après, il m'a recontacté La sur Facebook. J'ai dit voilà, en fait, euh, voilà. tu m'as inspiré avec cette anecdote. Évidemment, ça plaît pas. Ah, oui, ok. Mais euh, j'ai essayé d'autres masques, masque de tigre et tout, donc C'était le masque de l'enfant. Oui. D'accord. Parce qu'il y a aussi des symboles. Alors Ganesh. Voilà. Ah, oui. bébé. Non, mais je pense que c'est la, la, la, la, la connexion avec le masque, elle s'est faite à un niveau qui n'était pas un niveau conscient. C'est-à-dire, j'ai mis ce masque et, et tout de suite ça a été, mais je me suis pas dit oui, je fais mal le masque parce que patati, patati. C'était une connexion directe. Parce que je suis quelqu'un comme assez intuitif et euh, j'essaie de ne pas être trop cerveau gauche, pas être trop dans le rationnel. J'essaie d'avoir un bon équilibre avec le cerveau de moi, le cerveau du rêve, de l'intuition. Et, euh... et. Je voulais dire aussi que mes livres, en fait, ils ne sont pas hyper commerciaux, mais en fait, pour moi, si je devais les défendre, je dirais que <coughs> qu'en fait, on est dans un monde où, justement très cerveau gauche, très rationnel, on doit tout. Mm -hmm. Et qu'en fait, mes livres, c'est un petit peu comme, je dirais, Soit l'univers multidimensionnel, soit les états de conscience modifiés, soit le quantique. C'est-à-dire qu'on on sort de la 3D. Mmh. Voilà. Donc, il ne faut euh, pas les prendre d'une manière en disant « on va essayer de tout comprendre euh, ». C'est pour ça qu'il y a aussi une post-face dans chaque livre, parce que les gens ils se perdent comme dans une forêt, mmh. puis à la fin, il y a la post-face. Il y a Jean-Pierre Vregel ou Pierre Sterz qui, qui, nous, qui nous redonne des pistes, alors ça peut donner envie d'y retourner. Mais je pense que c'est des livres qui ne se démodent pas, forcément, moi je, je peux les redécouvrir, etc. Euh, parce qu'ils ne sont, ils sont pas simples à comprendre, Et des fois il y a des choses il faut un peu de temps, en fait. Il ne faut pas chercher à tout cerner au départ. Il y a, il y a les, les, les connexions sont euh, visuelles, plastiques, etc. Mais, mais même au niveau du texte. Hein, c'est Donc ça ne raconte pas forcément l'histoire, finalement non. Euh, celui qui pourrait avoir un tout petit fil narratif, c'est celui-là, mais c'est expliqué à la fin par un entretien. Celui-là, c'est un classe. Donc, euh, le principe de la classe, c'est que par rapport à la bande dessinée... Euh, enfin, voilà, je vais déjà expliquer ça pour la bande dessinée. Par exemple, dans celui-là, je me suis amusé, en fait, à faire des choses euh, par rapport au code de la bande dessinée. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait des monochromes gris dans les bulles, et puis j'avais des textes qui étaient en dehors des bulles. Puis après j'ai mis des monochromes de couleurs. Et puis après j'ai mis des points de couleurs. On peut penser aux peintures des aborigènes d'Australie, on peut penser aux pointillistes, etc. Puis après j'ai mis des signes d'ADN dedans, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il y a des bulles qui cachent le texte. Ça, je pense que ça existe assez peu, les euh, bandes dessinées où les plus flash le texte. Et en fait, je travaille sur les codes de la bande dessinée, un petit peu comme hein, au XXe siècle. Mm -hmm. Les peintres que j'avais découverts quand j'avais 8 ans, comme Kandinsky, Pollock, etc., ils ont travaillé sur le code de la peinture. Kandinsky, il a dit euh, « je vais faire un tableau abstrait », Malevich il a dit « je vais faire un monochrome mm », -hmm. et ainsi de suite. Et donc, j'avais cette démarche-là, d'art contemporain, dans la bande dessinée. Et donc, par rapport au rapport, parce que la bande dessinée, c'est quand même soit l'image narrative, soit un rapport texte-image. Donc moi, je fais plutôt un rapport texte-image. Et j'utilise la classe. Et alors, dans la classe, alors, je vais vous, je vais vous montrer une, une image avec une cartographie. Il y a des cartographies. Je vais déjà parler de mon travail parce qu'on est trois artistes. Enfin, avec le travail de Hélène Tirtoff, puisque... Donc ça, c'est une carte. Alors, ces cartes, cette cartographie, elle est issue d'un body painting, c'est-à-dire qu'en fait, euh, depuis 2012, j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle Rossemoin, mm -hmm. et avec Martial Verdier qui est photographe, qui était un élève de Sergi, donc on se connaît depuis 30 ans, mm -hmm. et qui travaille la technique des calotypes, donc une technique du 19e siècle avec des chambres noires qui font un mètre cube, mm -hmm. et des tampons qui font environ 20 minutes. Mm -hmm. Donc ils sont 10 dans le monde à le faire. Hein. Donc lui, ce qu'il fait, les body painting en calotype, c'est unique au monde. il n'y a personne qui fait ça, ça se fait pas aller de la semaine. Tous les étés, depuis 2012. Donc, d'après les photos, de, les détails de painting, j'en ai fait une cartographie. J'ai mis le texte dans la cartographie, comme vous avez, euh, je ne sais pas, une carte où vous avez écrit montagne ceci, mer cela, etc., fleuve ceci. Donc, c'était un rapport texte-image différent. Et puis, j'ai aussi travaillé sur les métaphores. Là, vous avez à gauche une, une photo calotique de Martial, Verdier. Et là, à droite, en fait, j'ai découpé des cases dans les cartographies, et donc il y a un rapport à la fois à la bande dessinée parce qu'il y a des cases, mais aussi au mots croisés, c'est-à-dire une lettre par case. Mmh. Donc tout ça, c'est un petit peu des jeux, c'est un petit peu ludique, quoi. Donc euh, en fait, il y a vraiment l'univers de trois artistes. Vous avez aussi des originaux d'Hélène Tirtoff, donc des, des manuscrits. Et on retrouve mon personnage à tête d'éléphant dans les photos de Martial, alors que dans les autres livres, on le voit en, en peinture ou en dessiné. Voilà. Donc, en fait, les, les univers sont croisés. Quoi. Il y a vraiment... Euh... Chaque artiste est représenté. Euh... Il, y des, il y a des photos qui, qui sont euh, mm -hmm. quasiment floues, quasiment abstraites. Euh... Mais c'est de la photo picturale, à mm -hmm. Donc... Euh... Donc, c'est une invitation à se laisser porter par euh, le visuel, finalement. Oui. Et le fil, c'est le... le field, le visuel, il y, a, il y a aussi du texte, mais il y a une préface et une postface d'Hélène qui permettent d'expliquer un petit peu la démarche. Euh... Donc ça c'est ouais. le dernier, sur Le dernier on remonte le temps. Hein. Ouais, ça c'est le, euh, le premier souci. Celui-là, euh, c'était l'exposition aux musée en 2007. Mm -hmm. Donc, euh... en il y avait déjà des bandes dessinées, Voilà, donc le j'ai travaillé avec Nicolas Tourte qui a fait de la maquette, mmh. parce que moi je n'avais pas trop d'expérience du livre. Donc, je dirais, après, mes autres livres, j ai, j ai, je les ai vraiment maîtrisés à 100% celui-là, je dirais qu'il est plus expérimental. Donc, ça, c'est les dessins que je faisais en 2004, euh, au moment où je. Comment En fait, je faisais des dessins qui étaient stylement bande dessinée. C'était l'époque de Babylone. Voilà. voilà. Et donc, au départ, j'ai amené les livres collectifs aussi, parce que mmh. j'ai participé à des livres donc J'avais aussi certains livres collectifs et donc euh, j'ai commencé à rentrer chez cet éditeur euh, par un, un collectif. Donc j'avais deux pages dans un livre avec plein d'artistes. Et puis ensuite il y a eu l'exposition le, au musée avec un budget. Donc j'ai dit à l'éditeur, écoute moi j'ai un budget, on peut faire le livre. Et ça oui. s'est fait comme ça quoi. Donc là vous avez le personnage inuit en photo et puis là vous l'avez en dessin. Mais vous avez aussi des vidéos, vous avez plein de choses en fait. Donc c'est un peu la genèse, il y a un entretien avec David Rosenberg qui est critique d'art. Bon, y a un texte, euh, Donc après, moi, j'ai trouvé ça bien de faire des livres. Je me suis dit, bon allez, je continue. Donc... Euh, vraiment dans la continuité, celui-là, c'est vraiment la, dans la continuité du premier. C'est le terme. Alors, une fois que j'avais fait le premier, je savais ce que je voulais faire. Parce que le premier, je, je vais faire un livre, un, on a mis un peu de tout ça a donné un livre un peu ovni, comme ça. Donc, le deuxième, euh, il y a un fil conducteur, c'est la ligne rose euh, et donc je voulais faire un livre un peu comic book, c'est-à-dire euh, très graphique, à part le rose et c'est que noir et blanc, c'est en micro -mime. Donc moi qui suis peintre, en fait j'ai voulu travailler un, un noir et blanc très graphique en fait, parce que c'est un noir et blanc assez particulier avec des valeurs de noir et tout comme dans les dessins et puis euh, complètement euh, conçu de A à Z, les textes et tout ça euh, donc il y a une partie avec les performances et puis une partie aussi dans le monde un peu imaginaire ça va dans le monde de, des cartes P. Jacobs, de RG, de, etc. des super-héros américains oui. et donc le personnage c'est super-héros donc voilà. c'est une réécriture de quelques-unes de, de, de, de, de, de tes passions, de tes lectures, de, de tes sources d'inspiration. Voilà. Donc tu mets un comics book américain, mm. tu mets Hergé, tu mets Edgar P. Jacobs, tu mets Joyce, tu mélanges. Et, Et ça fait. fait euh... <coughs> là c'était au ah, niveau des, des inspirations, j'avais pris. Et puis le troisième, ben, je voulais présenter.. Euh... Euh... Donc là il est hyper pictural. Mm. Chaque, chaque page, ça peut être un univers différent. Quoi. <rires> euh, c'est une expérience. Ouais. Mais moi, je l'aime toujours autant ce livre-là. Euh, je... Et puis euh, là, c'est un livre qui a été conçu euh, vraiment avec un écrivain, avec euh, Xavier Serrano de Nice, qui a un pseudo, c'est Javier Cranauer. et euh, et donc en fait, euh, il a fait des textes d'après les images, j'ai fait des images d'après ses textes. Et euh, les, les pages sont toujours en deux, c'est-à-dire qu'il y a une double narration. C'est-à-dire qu'il y a le, le noir et blanc et la couleur. Donc graphique, noir et blanc, peinture, couleur. Et donc ça fait comme un maillage, comme un croisement, avec souvent des textes au milieu. Et euh, donc, il y a un personnage qui s'appelle Sayane, euh, qui est une performeuse avec qui j'ai performé, avec qui j'ai une relation. Et, et en fait, à travers les performances, et uniquement avec les textes de Xavier Serrano qui ne parlait pas de tout ce sujet-là, mm -hmm. j'ai réussi à créer une trame narrative qui, en fait, parlait, parlait, parlait, par, partait du, du côté paradisiaque rose-bonbon, le jardin d'Abelène. Mm -hmm. Et à la fin, ça finit en bain de sang. Mais c'était un bain de sang symbolique, c'était une catharsis, c'était une. Dicture, une, une une performance en Allemagne, en fait. Euh, et donc, euh, uniquement à travers les performances, les textes de Xavier Cernot, mm -hmm. et la, la, la manière d'agencer des, des, des bris poétiques et des, et des images, tu crées une, une narration. D'accord. Et tout est expliqué à la fin, par euh, un, un entretien. Donc, un entretien, entretien on... entre les auteurs, l'éditeur, etc. Donc si on veut avoir l'explication on peut lire à la fin, si on veut rester dans... <rire> dans L'impression que en fait ça donne, euh, voilà, on est libre de. Non, non mais l'entretien, le, le il est bien parce que c'est assez. Euh, ça parle de plein de choses. Ah oui. C'est assez. Euh, parce que finalement, c'est quand même des expériences très, très euh, euh, visuelles, comme on disait, mm. euh, esthétiques et plastiques. Mm. Oui, oui, et en plus, au niveau de l'écriture de Xavier Serrano, lui, il travaille plein de langues. Il y a de l'espagnol, il y a de l'allemand, il y a de l'anglais. Euh... Je ne sais pas si tu peux t'amuser tu peux à lire un peu les. Ah oui, c'est un type de. Je de... vais bon il, de... bon il y a de tout, rire, tout, a tout. De tout oui. Tu... tu vois, je veux dire, bon. Euh... On, on peut, les voir, oui, on oui. on peut ah, faire circuit. Tu peux nous le passer, le passer. Est Avec Merci. merci. merci. merci. merci. merci. merci. merci